Je vais vous avertir, je vais vous avertir, je vais vous avertir, je vais vous avertir, je vous avertir, je vais vous avertir, je et vous avertir, je vais vous avertir, les vais vous avertir, je vais vous avertir, je vais vous avertir, je vais vous avertir, je vais vous avertir, les vais vous avertir, les vais Les avertir, je vais Ozo yo ka, oza ko, ko sepe la, Maman Zambézali, so soko yo ki a mgo tan ko sepe li, o tchang ope na mi sala. Puiske mout, o a yoki e kya tien na mi te yi sera jugé puiske a yo ki ma sala Alors, Nzambapambo la yo, oza connecté na katia chêne Nabiso, na katia site Nabiso, lesaverti.net, bo continue ko visite, bo continue ko tout na ba bon bo continue sikoutou ko koma, nde na lo baki, mba la sima, numéro eza numéro numero a telefon eza plash wana, imba mail adresse, c'est-à-dire « Moutounions » où il y a contacté, il y a toute la question. Tout ça, tout, -y, -tout il y a des commentaires, de tout ça c'est un peu autre. besoin de et si on a des commentaires, on a mais mais après, nous a IP, des animés, puisque nous avons des commentaires, c'est-à-dire, a des on a Puisque même la Bible nous dit que fait le premier pas et puis moi je ferai donc le reste salut nous ça le reste soyons le premier pas. C'est important. Salut encouragé Buno, bon continue n'est-ce pas dans l'Urwana et à cause ça l'effort pour la croissance de Buno spirituelle. Bon salut quoi la ban à teko basa que liessa ceux qui luttent ou moi n'a pas là non ça dit il faut aller après donc on a au niveau n'est-ce pas ça très important donc le message soit na email adresse ça on soit n'est-ce pas il y a téléphone et puis, il y a qui mais mieux, puisque ce que vous avez qui être roussabissons mais qui sont commis. Donc, que coûte répondre à eux par rapport à ce Satan pour nous nous à à continuer la réellement que nous l'effort puisque nous donc édifier puisque ceux qui vous édifier édifié la que beaucoup stature parfaite y beaucoup puisque la Bible nous dit dans le livre de au euh, chapitre 4 na versang 11 tangunza basa ku ku talisa apatia apotre Paul ba cinq ministères alobi cinq ministères wana but nangoya lipona ko edification des saints donc pourna mm. perfectionnement plutôt des saints afin que ba donc ba sente tout bas à la perfectionner pour ba kuma jusqu'à ce qui ba ko ba ba comment dire ba quoi arriver n'est-ce pas il y a quoi atteindre statue parfaite, ya y a Yeshua Ali <coughs> Nzambé Nabisso. Quand la Pambo là, vraiment, il y a les allies au Banda. Il y Papa, tu y a un commissaire pour Nanny Sosali, il y a un Pambo qui est au Mounaïe, il y pour Nzambé, il y a un Mawapon Kembo. Il merci ndengo nous avoir battu depuis tant que nous avons été en train Papa n'a dit que que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part que tu as dit Bateau Mabé. Fausse personne. Bateau mabé be. uh, mission à Les avertit. Après avoir passé le et makambo, ou zambe, trop jeune, tout tamboli tout tout le To moni batu, to moni to Je me rappelle même à une certaine époque, même na, na Afrique ou bien na Europe awa, bazan moi Bango pour un mentor na contacté pour guider tellement ignorant, nous que pensait que moto. Il bien a ya moto. moto. to expérience a moto qui est une moto qui ko une biso maela est une moto qui est une moto qui est une moto qui est une moto papa qui est une moto qui ça, moto qui or ça me donne quelque chose grand frère n'ayez pas quelque chose qui petit frère ainsi de suite le quoi papa n'y en a e pas la banane est belle qui paraît alors nous avons passé des choses grâce où on a tu as à comprendre que bateau t'as un moment dans la musique net bateau malonga tu es comme monaco mo bateau c'est une fausse personne ils avaient des choses ok bah on s'accoutume à bayer coller à notre macambo bissau tu vas dire qu'au salat tu vas tout dire qu'au au salat et je me rappelle même que uh, ba, ba, ba, ba, ba misoussou na moussika déjà aza ko respecte ou pas au mona a, azo ko mona ke yo zo tambo la bien ko le kakoutou na ye me yan ali pasteur ba misoussou ba ko sa la kutu ke ba ko au luker ba approche biso pour na ba luka pas ba utiliser biso par rapport au tanda ko sa ali bo so puisque dao ba ebitenga na ko, sa la, ko sa mingi na ka tia musique suko na ka musique wana ezali monde mo ko pe trop compliqué monde mo ko un peu trop flou monde mo un peu trop euh, euh, euh, euh, donc glissant, ce que ça avez dans un de vrai, au avons donc vivre, la avons aux les aux vivre, vivre mais tous les gens, et a avons tous les gens, puisque nous avons tous les gens, nous avons tous les gens, nous avons tous les gens, nous avons tous les ou nous avons tous les gens, nous avons tous les ba nous ou bien les gens, nous avons tous le nous et m'a a linga. pourquoi, puisque ce sont des gens qui barag au par rapport à la philosophie na ne il travaillaient pas pour le royaume, mais ils travaillaient pour leur donc assemblée. Et puis tu faut comprendre tu que même temps que ça évangélisation, on les faisait pour tout y Alors nous ça grâce à faire comprendre sur ma Ça va faire maintenant depuis si je ne me trompe pas, 2013, que n'aillez, personnellement, na chaque fois, il y a une assemblée ou une l'église conduit par bateau à Mokili. Pourquoi Puisque j'avais compris que bateau, place bateau, le bateau, bateau, le bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, le bateau, bateau, le bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, bateau, à Swahili, à l'église, parce que pasteur a ça. dit sans pour autant que ce soit un peu comme communauté, comme un comme un club comme Bananga faut continuer à s'abrutir. Il faut continuer baliko continuer à l'Okuta. Il faut continuer na mabe et Bongi à telema, ou continuer bango, continuer à continuer à continuer à continuer à continuer à continuer à continuer à continuer à na chaque bande la poétique la mitou bino na ya katé membre ya na ya nini ya structure na et d'abord structure mon pe ya structure mokote avec secretariat avec président les avertis ils groupe avertir averti, a dit ça to na bandé ko tambola liboso, n'est asika selon yé to ya dans le salon, dans la chambre, il y a des gens qui ont été ensemble, qui le ont a que la trompette, est allée au PSAIO et elle est comprendre que aux attentes aux aux magasins ma, zambés au sérieux cause le voit divertissement mingi tant nous sommes on a zutala on a outils nous sommes le biker nous moni na babakambo na katcha portua oua tu as un problème mingi yaba yaba yaba yaba yaba stress pour la cause de stresser n'attendant à terme tout bonjour tout bonjour c'est dit mais tu as zutala magasins na katcha yaba yaba net et ça magasins ma, ma, zambés puisque à mingi donc à se divertir mais bises toi liona pour la cause divertir mais nous sommes là pour vous avertir. Avertissement libosozali boy. Ndeko, vina yozali limiter Le lopetre a 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Oye mité mi kolobo netikali. Chaque jour, tant ou la ka so lali, ou 6 heures du temps, 8 heures du temps, et d'un a yo place zali. Yo ebika kelo olalina nambetu, me umibosa na raki olalaki. Poukwa, pwisike oza na kontro la na yote. Elin kolobanine, sokin zambe lelo, adretikaka sufle ou oza na nguwana. Otika li nakati ya ete ya oza na ete masumu, eta ya kindumba, ete ya lukuta, eta ya motema mama be, okende li felo. Amu na yoko perira na nakati ya lifelo na moto. Peu importe ce que les gens vont écrire sur euh, donc euh, ta tombe, comment bah, repose en paix. Tu ne reposeras jamais en paix. Pourquoi? Puisque au coup fina ba nyongo ya nzambe, au coup fina ba nyongo ya bato, au coup fina ma bête na yo. Yango dans ça quoi? oké, ok? Quoi vertige ok? Attends ce ki y est l'obité mais lelo yoko ko pe. T'as vu lelo vidéo ta la vidéo pe. Attends suka. Obité. Yango tant vous en problème nan moutou bongisa. Tant vous problème nan nzambe bongisa pendant que vous en a vie qui ceux qui au grâce n'est-ce pas, au commandement qui vient donc en couleur cherchez d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus, toutes ces choses voici misala, alli mabala, alli nous avons bandaku le nous avons y a Nous avons Nous avons Voici les miracles. « Ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, le miracle nous accompagne. Nous n'allons pas vers le miracle, mais le miracle vient vers. Donc, vient à nous. Miracle est là. et accompagne akabiso. Souba bengi na musique, accompagnement, que guitare, ou a sa kwa accompagne guitare solo. Soit dit que non, voix. ou a les voies m'accompagnatrices, et que non, même ceux qui voient accompagnement mes l'idée a miracle, et ali accompagnement la biseau, ça vient, tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu bon je sais bien évidemment qui n'a vu non la vidéo il est collégal aussi d'ailleurs au fait nous avons caté il a qu'observé j'espère que y oppose l'un d'entre nous à peu de temps qu'observé qu'observé société qu'observé communauté qu'observé bas pays qu'observé bref macambozoleka pourquoi tant nous avons qu'observé macambo ou alors qu'à prendre ou ko tire ba conclusion ba conclusion wali pe n'est pas ko eh, donc ko comprendre plus ndima ko leka um bato mabe, au fait zali mutunyo oyo azoko ya Panayo yo, na elongia malamu mena si, ma kambo bombi a bombi pour attirer n'est-ce pas soit à depuye yo. mut mabaza mut o yo zan, mou, bali Auquel okay, Luka moi si m'envoie pas en bon go, au balier, mais dans mon thème na oyété, au o qui en joue ce qui, au commis, n'est-ce pas, aux imbongo, à na oyé pas en ango, bah m'envoie petit okay, qui est auquel si Mais sous on m'en que Azali, n'est-ce pas, la boulin papa pa kha na ye te, me pa lingko van la ka tchanda kou papa na na mama na ye basse debarase na avant avandi loko la kha ke nou na mwa linga ba papa na ye, djok na motte ma na ye amour pa kha yisala akoutouti. Moutou ma bez apè mout ami bengi pasteur, apôtre évangéliste, docteur, prophète, asa n'est-ce pas, en cherchant qu'on gain de cause, c'est-à-dire qu'on quelque chose. A lucre, moko bo, avec, n'est-ce pas, des idées, il y a qu'on Avec un but, ben, un but lucratif. Alingaka bolamu ya batu musu sute. Soka muni batu musu ba alima pesa yepe kanda. Atape mutu mabe. Mutu mabe zali oyozo oh, kanisa keno. Soki mna musala basa ko mutu moko. Yomu ko peso mote mama na Okomi jisika nanivo ko mutu. Ok oh, soko yoni mutu ya loko bomiye. Mout m'a mout ok, non, Bible comme noir sur blanc que Dime, d'actualité, mais il y a des choses à dire, a à il y a des choses en a ok choses il y a des choses à dire, il y à il y a des choses a des choses à il au il faut payer sa enveloppe a prophète, enveloppe de reconnaissance au si y va, kiam, yam, La Bible nous parle comme ça, na battu et la Ce qu'on a dit, que tu as dit, c'est que c'est peuple parce que la tendance moka va se victimiser. Parce la tendance bas la conduit par Ce que ce que vous avez l'esprit Puisque fait, la Bible nous dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. écoutez noir. Mais ce moi dans la Ce moi dans La preuve est que quand tu fermes tes yeux, au y a même ce qui donc lumineux sa couleur ni au quand tu fermes tes yeux, au bon sana akutu moko sonki soukinozali moulaite mi course puisque ça qu'on a image dans que bon miroir c'est bon on a pennya qui te c'est-à-dire tu ne te regardes, tu ne te vois pas en fait lorsque tu es tu n'es pas devant un miroir. C'est pour dire que non, tu donc tu es humain, c'est pas puisque tu as la peau noire ou la peau blanche, tu es humain puisque tu es tu as tu, tu es un esprit créé par Dieu. Quand le Seigneur dit Yahoua le où créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est par rapport à l'esprit. Puisque Dieu est esprit, Dieu n'est pas matériel. Dieu est immatériel. nous avons dit qu'il y a un souci a un peu de façon que que l'esprit n'a pas en substance. Puisque Dieu avait une mission, n'est-ce pas? il y a un mission qui dans ce qui Alors, vous comprenez ma pas ce les, les, donc, les, donc, les fausses personnes ou bien battues à ma baie. Tout en nous, dans Kati, il y a 1 Corinthiens, je suis plutôt 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Lorsque je donne des versets, chaque fois, dans la Bo tanga, chapitre Mobimba pour comprendre le contexte et verset. Parce que deux fois, ce que vous verset, Deux fois, si vous avez le verset, vous verset, vous puisque avez vous vous vous aux Zub Nathan, au Tanguy, au passage nuance par rapport à chapitre, pour que l'esprit soit caché, n'est-ce pas, dans le ciment, il y a Makambouana. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 11. Chapitre 11. Chapitre 11. Donc, vous avez dit que vous avez un Message, ou au, au, au bien parole, ou mouta comment, ou écriture, ou mouta comment, apôtre Paul, donc euh, a commis en euh, donc euh, de façon, donc nakati, donc n'a pas euh, à sa gagne à pour n'a sa, n'est-ce pas, bas, basant, ou basa paye ou n'angalélo. De Corinthi, chapitre 11, tout en a versé. Euh, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Alors, ah, Apôtre Paul, tout le monde comprend bien. apôtre Paul que donc, euh, évangile, ils alliés gratuits, mais évangélisation, est payante. payante. Non, non, non. Alors, ce qu'apporte Paul c'est qu'on le est important de comprendre le contexte. Il y a un temps à 2 Corinthiens, à partir du chapitre 1, donc à partir plutôt du chapitre 11, verset 1, pour comprendre le contexte. Mais il y a un juif, il y a un tangi d'abord, donc verset 12, il y a un Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter...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 C'est pourquoi je n'ai pas dit que je n'ai puisque, en fait, apôtre Paul, a dit que je n'ai pas que a n'ai pas dit que je n'ai pas dit que ba n'ai ba dit que je n'ai pas dit que ça dit tout ce que lui, Apôtre Paul, recevait par Batouana, et ça qui pas servi Batouana. Mais ce n'était pas dans, la, dans, dans, dans, dans ce que nous voyons aujourd'hui que Mutumoko Boye, pasteur, révérend, bishop, apôtre, avec euh, Babilo, Bela Mokini, ma bah, bah, bah, bah, bah voiture de luxe, bah plus de 300 000 euros, ma bah, banda, bah, bah, palace, tout ça, à ça qu'on continue ça qu'on continue, n'est-ce pas, qu'on a ça je suis conduit par l'esprit, na Lobango. Il y a un frère en France, frère Wana, à l'époque, Azaki, n'est-ce pas, ça qu'on dit à l'époque, c'est-à-dire, Azaki, pasteur dans, dans église, dans l'église n'ayez, l'église n'ayez, entre guillemets, bien sûr, tout le monde n'a pas assemblé, et puis après, tant qu'on a continué comme ça, il était tellement organisé déjà à l'époque, Azaki, dans la salle, il y a déjà, alors il y a comme ça que, même dans la bien e église, il y a des anciens, c'est-à-dire qu'il gens qui ont fait des choses qui ont des anciens qui ont des qui ont des c'est-à-dire en des des des qui des qui ont des astrebe a exactement ça dit atika nzelawana atanga bakambu nyonsu a continué que ça ça la nzambe autrement pourquoi nabe dabete lesola frère wana? puisque frère wana, il y avait la grâce que tanga salamu sala nzambe le gens batbadag holandais mingi il a une télé à ça couper ça par exemple à à à donc ça couper lancer appel. je vais dire appel de fond au ngamoko na mato ina moni mais il n'est plutôt la yoki et puis, dans le monde, c'est à la télé. Par exemple, il y a, une monnaie, on a, un, temps, on a un exemple qui a, a besoin de 100 000 euros pour organiser, pour, comment dire, pour réaliser un projet quelconque. quelqu'un. que, qu'il y a fait un peu d'argent. Il y a fait un peu d'argent. Et comme il y a fait 100 000 euros, il y a fait un peu d'argent. Wow! Et puis c'est un frère africain, pas seulement africain, mais congolais, pas seulement congolais, mais congolais à Kinshasa, de pasteur congolais bas coupés d'autres qui lever son petit doigt? Nga na ébiter peut-être que ça les mettait monité, mais ngaï na pako nyon son amansamen à ça là, n'atika kwa monaté que mutumoko na kati a église moquelconque, a sengi ba tumbo ngo monta moquelconque, koki mais les gens venaient pour donner. Le frère s'appelle le frère Chorakuetou. Il n'y a pas de place à Zali, ça fait longtemps que je n'y Donc, c'est pour dire que l'apôtre Paul faisait ces choses à ce que, que quelque part, il n'y a pas de Sûrement, parce qu'il n'y a pas de pé, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a Wana, lango, ça, qu il quest ce qu'il faisait, ça C'est ça, ce qu'il est en train de dire ici au, au, au Corinth. Mais alors, il y a un Il y a que avant de servir, il faut toujours ils bo vont bon. nest y a un Il Il Ba chapitre, ba verset, pouna ko loukani ni, ko fer assoar ba yide na bango. Alors, awa to homo na sko na treza alobi non, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ou ba chaque année sur les hôtels, chaque année sur je ne sais pas, sur les filles de Sarah je ne sais pas quoi, chaque année sur euh, dimension chaque année sur euh, offrande ça à dire pour nous, le avons la un message, nous en bloc pourquoi Avec l'idée, n'est-ce pas de dépouiller les enfants de Dieu mais ce qui m'a c'est que minute mon frère me dira que il était au Congo le mois passé, il me dit que vraiment message d'internet n'a connu qu'un et surtout avec conjoncture personne n'a cru qu'au Zimbabwe a na banini a megane ba ba ba ba ba ba ba ba nga mais a pasteur. On comprend que les gens n'ont pas un autre son de cloche. Ce qui a la possibilité, quand tu un message, une minute, au moment où tu à au au un message il y a Chine, tout ça. il y a chrétiens, il y a un peu un peu un peu tout cela. Bande kouana, apetan, ya bande kou, na sans, il y a un peu il y a un peu ce n'est pas nécessaire qu'il y c'est de là que nous en train de parler. Ces gens qui se disent apôtres, ou oh, pasteurs, souvent, il y a de Et l'apôtre Paul dit ici, ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Masa bah kaka déguisé kaka. Oh, o moun a moussou speda a bwo ekoute que comme ya Katsisuki a tiemundelo awa, a tiemundelo awa, a Katsimandefu, a ti ba sa di moutimokombo même physiquement sous tel mouni que non, oza oh, voyou. Oza oh, voyou. Alors ça, Mon balle, c'est la Donc, même on que nous Et des gens comme ça, vous les suivez. Et moi, je dis que je suis content du, du, du, du travail que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de faire dans ce que nous sommes en train de faire. Ce qui vous fait vidéo, 400 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, pour la mission est accomplie. Puisqu'il y a des vidéos pour Tchou, pour nous avoir 7 vues. Et nous ne faisons pas ce travail pour 7 vues. Non, Tout que monde tout le au maximum, puisque le message doit se balancer, c'est-à-dire donc, donc à la place publique, je veux dire. Puisque dans les bandes, le coup de tellement mingi. Parce que tu as dans le cas, tu as mélange. Tout ça, la mélange. Tout ça, la mélange c'est encore plus efficace oui je sais no, y a d'autres gens qui no, no, la musique, non non non, plus il y a plus que Sam Belamakassi, puisque Ponayé déjà, du fait qu'Asassouna batoute chaleur en équimier. D'accord, on ne prie pas par la chaleur, on prie par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de, la parole, de, la parole de Christ. Donc, il y a au caca, à un côté, comment décortiquer les signes du diable Comment arriver, comment atteindre, comment dire, le maximum de ta vie Comment débloquer ta vie professionnelle Comment avoir plus. Non Il faut montrer tout, comment faire, la, comment rencontrer, je vais dire, Dieu. Comment rencontrer Yeshua? Comment devenir enfant de Dieu? Que faire pour devenir enfant de Dieu? Que faire pour que je sois sauvé? Et vous, soi disant qu'est-ce que vous faites? Pour un petit temps, puis après, lorsque tu auras des problèmes, Frère Kashisha. C'est pourquoi je suis en train de vous dire ceci, mes bien-aimés. Tant que vous en bonne santé, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes Vous êtes bien. Vous êtes Vous êtes bien. Ou ebicende kotiga mutema ba po kimie pourquoi puisque la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres molile sanganaka na na po leté on est comme à eclipse le cola sansala mo et sangani côté mou noir côté mou gris sur les couleurs ni sur noir sur ngéné de ce pour dire que il est important de comprendre que de fausses personnes tout to batuma ba ba zali na katiya e langan kolo. Nen abi bo kwebaba ou nan denge e latel na e nobel nabango, et talel et telel leur façon de prêcher, leur façon de vivre, a ga vivre au vimoko boye, ya opulence, a koul inga lounkabilogo mozali na ba, ou nga ba bling bling, eza kou et euh, donc, donc le vent les vent y a une prière en ligne et ça va vent il y a une prière en ligne oh non comment faire pour écraser tes ennemis comment jeter le faible comment envoyer le feu dans le cas du diable comment faire pour de, de, de, de, de la, la prière pour débuter ta, donc ta, ta journée non Yeshoua a dit Voici comment vous devez prier. C'est dans la Bible. Il n'y a pas d'autre formule. Hmm. Deuxième verset. Deuxième verset. Matthieu. Oh, Matthieu 24, 24. « Car il se s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. » Au point de séduire, s'il était possible, même des élus. De faux, une une fausse personne ne peut être qu'un faux prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà faux, de nature. Soit je vais péter à qui le prophète, à un faux prophète. Soit je vais péter à l'apôtre apôtre, à un faux apôtre. Soit je vais péter à un pasteur, à un mercenaire, un faux pasteur. Ça dit, la nature de l'homme doit d'abord disparaître, doit d'abord mourir. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle donc la méthanoïa, la nouvelle naissance, la vraie, la, la vraie conversion. Moutoua bon goami. Moutoua azazaki moutoumabe, mou a komi moutoumalamou. Moutoua longo libo soto, n'a katia bon mouinaye, ache kimia, ache essengo, ache bolingo, n'a katia bon mouinaye. Tu te dis, enfant de Dieu, et tu ne parles pas avec tes frères, avec tes soeurs. Tu te dis, enfant de Dieu, tu as des ennemis que tu n'aimes pas. Tu te dis, enfant de Dieu, tu es en train, n'est-ce pas, de faire des choses. Tu te dis, enfant de Dieu, tu, tu es en train, n'est-ce pas, de monter même de la haine moi bon, souvent on a message euh, je salue dis bon donc je, je, je salue, euh, ma sœur ma sœur une soeur qui habite en Irlande je vais m'oublier le nom ça fait longtemps soeur wana elle dans mission depuis 2013 14 ce que je voulais dire c'est quoi son bandit depuis wana Tillelo au comment on a que de fois, nous venons avec des messages, il y a que dénoncer. Mais, message de dénonciation est comme comment identité de la biseauté. Même Yeshua, il dénonçait, Matthieu 23, 1 que dénoncé par exemple, il dénonçait les pharisiens, na na livre de Jean, il a presque même, donc, tous les livres et agents, tous les bandes, qui presque, donc, sont en train des pharisiens. Pourquoi Puisqu'ils veulent d'abord mettre de base. Et les gens fois, ceux qui ont un message pour dénoncer, ils ont ils Mais je ne peux pas continuer, comme un gendarme, Non, non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, nous, nous, nous, nous, et s'il y a des choses à dénoncer, entre-temps tu le fais aussi parallèlement. Et au moment où moutou, à ça qu'on dénoncer muninga na ep peut que ça bien. On va peut-être moutou chose de tibisu tolongo na na kate béglise. Tombe que non, tu ça c'est pas la peine, tu avec une bonne foi, qu'est-ce qu'est-ce que je me disais, je vais chercher de frères et sœurs comme ça qui ont quitté des églises afin que tout ça la synergie. ils sont encore plus, ils sont compliqués ces frères, ces sœurs, oh mais c'est quel esprit. Et pourtant, même si tu as la place mon côté, tout -il, frère, moi moi plane, moi frère, il faut que tu aies la communication. frère, Mon je n'ai place. Je ne sais pas si tu place, mais je ne Il faut Frère, Mon je suis Il que Puisque le Seigneur me, me, me convainc, toi tu plus sur micolo en fait. C'est ça ce qui doit, ce qui devait se faire. Mais au moins que, mon katia, la parole de vérité de ton terre mais à ça, dire que le système est dire que le système est pour que le système est pour dire que le système que le système est pour que le le système pour que que le le Et moi, je vous dis souvent que le le que si tu as la, donc de la haine et pas à battre, à ta tu ne peux pas prouver de la haine. Tu ne peux pas commencer même à, à prédire leur mort. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors à tout le monde, en Matthieu 24, 24, il s'élèvera de faux Christ, Faux Christ sont des fausses personnes aussi. Et donc et de faux prophètes, ils feront des miracles. Ça dit, « Moutouyo azalaka moutuyama b Souvent, à la tendance, à il y a un peu de a un a Soit dans le soit dans la musique, soit dans la façon na soit dans le bel naïe, ils vont apprendre comment parler, pour ne séduire. Quand on dit séduction ici, ce n'est pas seulement la séduction charnelle, même spirituelle, c'est-à-dire y a un peu de temps dépendant. Il y a a l'obaka peu de ça dit même la façon de parler, même s'il si dit, il dit des choses comme ça, bidon, « Mais pour nous, bien. » Il respecte, donc, le bah, stylistique, nous sommes bah, bien. Il met tout, donc, ça dit, il met tout le monde d'accord. Non, mais si ce n'est pas l'esprit, tu Ils cest à de côté, et tout le monde a dit que les mauvaises personnes, qu'est-ce qu'ils font Tout le monde a dit qu'il en Afrique. Et tout le monde a dit qu'il n'y a a il passe toujours par quelque chose, non Il donne quelque chose. « Ne t'y a pas un bonbon. »« Ou t'y a un Et comme il boutou n'aboutou. »« masolo. a pas un bonbon. » Ça dit que il va venir vers toi avec un don, « A pé C'est pourquoi, ne sois pas trop pressé à prendre tout, tout ce qu'on te donne. « Babi, ke libo koué pé na il pourtant, tu beaucoup enfant de Dieu aussi, demande à Dieu, il te donnera. Dieu peut faire que ça bien sûr, mais ça Dieu, ça dit, ça Dieu ça quelque part dit, ça dit, ça dit, ça voilà. Si a quoi nous avons nous a un miracle, nous avons eu naba don, tout le monde a même moutoua, de à même moi si même pendant qu'on un tel tel a conquérir à l'occasion moi moi bongo à téléphone, le l'esprit donc nous voyons ici que Batma B de comme des enfants des lumières, ils sont comme les à Satan. chuter. chuter. De Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a aura, donc, il y aura de, de même parmi vous de faux docteurs. Est-ce ah, que tout ça les différence faux prophètes, moutons à ce prétendre vous prétendez de la part de Dieu, tout le monde n'a qu'à l'élo, faux docteurs, moutons à ce que de prétendez de l'enseignement de l'Évangile, qui introduiront des sectes pernicieuses, des sectes pernicieuses, des sectes qui sont là, « Oh non, mais c'est un avant Osambela, là, mais la maille a un rouge. So, awa, avant mon pasteur, il faut que je me place soyo. awa, Avant que je culte, je ne Avant que je ne confession de ensemble, je ne sois pas ensemble. Je Je ne on Yésozaki Mutumindou, -hmm. d'ailleurs, Abraham d'ailleurs, d'ailleurs, comme il est comme il sur eux une ruine soudaine batou mabé basouka ka mabé boutela va filme non exact rare surtout va filme kala pour le lotement mabé comme mingi comme que non acteur à comme mabé mais à mon ma n'a à coufité mais car ça qui que moutala qui mouta mabé asouka ka mabé nakata va filme bien sûr et n'a vite le baka tout ce pays ici bas c'est-à-dire mabé au sala c'est que tu auras sémé tu sais, aujourd'hui, au aujourd vas récolter demain. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Mais si tu sèmes de la haine, récolter au récolter récolte la haine. Si tu sèmes aujourd'hui de la jalousie, au cours récolter la ma maladie euh, psychosomatique, la ma maladie des cœurs. Ton cœur là, vibre lorsque tu vois des gens en train de sourire, en train de rire. Nous avons passé la grâce au lundi mission, vidéo. Et tu continuer. Tu vas ça va vidéo je suis en train de vous dire commentaires bloqué like dislike bloqué numéro de téléphone a, place, wana, e adresse, a, place adresse si vous avez des questions, questions, question si site dabiso sites, place contact message contact que tu contacte pour Moussala, Yankolo, Otaliko Sala. Nous avons pas landingai, nous la nous